On n'a pas trop eu depuis tout à l'heure, du coup, il va falloir faire gaffe, lui, ça le titi, merci. On aurait pu le laisser passer. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Bon, euh, direction le chirurgien, la chirurgienne même, dans Paris. J'ai fait mon échographie ce matin, c'est bien osseux et pas euh, ligamentaire ou tendineux, mon petit problème de doigt là. D'ailleurs, je me suis défoncé en mettant le gant et en montant sur la moto. Donc, on va voir avec la doc euh, c'est quoi la suite. Oh la vache, bah oui, ça manquait de population ici. Tiens, je crois que Clichy, saint tout ça, c'est pas blindé déjà. Ils sont en train de recharger la station. J'avais pas compris. Pour que les voitures elles font le plein, il faut que la station elle fait le plein des fois. Sinon ça peut pas marcher. J'ai une cousine qui habite dans le coin. Avec sa petite famille. j'avais un pote qui habitait là. Il a déménagé. Oh. Enfin, il fallait revenir chez nous surtout. On approche du quartier des Batignolles, c'est très mignon ici Le 17 17ème arrondissement de Paname Oh la vache, je vais encore être à l'heure J'ai rendez-vous à 16h20, il est 19, je suis à 100 mètres C'est là, au Brochamp, c'est là Popopop. Nollet, ben voilà Je vais trouver une petite place maintenant Le prix Hop là Nickel Allez Bon Bonne nouvelle Déjà la doc est hyper sympa La doc est hyper sympa Et en plus de ça, elle m'opère pas la chirurgienne On va juste aller chercher une petite orthèse de doigts là une prothèse, Faut pas une prothèse, une attelle de doigts sur mesure Dans une autre clinique et après ces gouttes, trois semaines. En diamant, en diamant. Trois semaines, un peu de kiné et tout. Oh Peut-être que j'appelle ma kiné demain maintenant pour me réserver des séances quoi. Parisienne a un sens du timing très personnel Surtout quand elle a des enfants Elle en a rien à foutre, elle essaye de les semer Je pense, la Parisienne regrette son enfant Mais essaye de le semer Quand d'autres Appliquent les règles à la lettre N'est-ce pas Contrairement au contrairement oh putain police Ah oui On va faire doucement c'est des voitures de convoi Ça c'est pas... 10ème sortie alors hein, là il faut aller compter c'est pas mon fort 1 2 3 4 5 par là si je dirais là moi ouais c'était ça non c'était pas ça pas grave parce qu'on peut se rattraper facilement dans Paris Des fois Oh, j'ai réussi à pas poser les pieds là là oui, allez-y je suis foiré je crois non c'est bon oui, alors ça c'est pas rien je m'étais bel et bien foiré donc tu crois mais c'est pas du tout euh... non je crois que je fais n'importe quoi non c'était bien ça faut que j'apprenne à avoir confiance en moi ouais, C'est c'est la clinique bise bon ben bah voilà j'ai ma petite attelle de doigts et alors euh, ça passe pas sous mon gant donc faut que je trouve une solution j'en achète des plus grands ou j'en découpe un à la maison, je sais pas trop Trois semaines, je la garde à n'enlever sous aucun prétexte et euh, il a dit ma fracture a pas bougé mais elle est vraiment pas belle et si elle bouge euh, et ben ça peut être catastrophe donc faut vraiment que je fasse gaffe Oui, voilà, bah tu peux raconter sans ça, hein. non, mais n'importe quoi. Oh là là là là là là là là la oh, Il a cogné. Allez, go. le nœud du problème ah oui mais là, oh là, là les voies ont changé c'est vrai c'est le papy qui bloque tout là clôté ah il ya le polizai putain j'ai pas ah non lui il est bloqué oh là oui oh là Il a tapé dans quelque chose mais je sais pas qui, je sais pas quoi C'est blindé au oh. Vendredi, 18h punaise ouais, tu m'étonnes Ouais, faudrait que j'installe un manchon en fait là Pour mettre ma main dedans et Ouais, euh... faudrait que je fasse ça mais ça m'emmerde d'acheter une paire de manchons pour 3 semaines sans gants, quoi. Et par contre, je dois avoir les doigts super forts, super solides, hein, les muscles des doigts super solides, parce que la fracture, ils m'ont dit elle n'a pas bougé du tout, alors que je me suis fait la blessure en début de match, il y a 10 jours. J'ai fini le match, j'ai fait un entraînement le jeudi, j'ai refait le match dimanche, j'arrête pas de me taper le doigt partout, et ça n'a pas bougé, quoi. Incroyable